che <laughs> che Salut les astro c'est Gabriel et aujourd'hui on va faire un petit tuto plus un petit test pour pouvoir... Euh, Excusez-moi. Sur Minecraft, donc euh, on va faire déjà... Enfin, euh, building Gabriel, déjà c'est de la triche, oui, vous pouvez dire c'est de la triche. Mais euh, voilà, je voulais, je voulais faire un test par rapport à Survival Gabriel. voir un peu si jamais voilà donc euh, comme vous le voyez j'ai fait un petit lac de lave voilà tout simplement je veux voir. voilà donc là généralement j'ai fait un j'ai fait un beau bordel Oui, j'ai fait un gros Ah. Voilà. Normalement pour, pour pouvoir se faire un euh... voilà. Ça normalement ça c'est pour pouvoir se faire le portail déjà. Ensuite, on va faire OK. En diamant, voilà. Voilà, c'est pourquoi je vais faire un, un beau portail du Nether, mais là c'est le beau. Alors, de l'obsidienne. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va faire la même chose de l'autre côté. bien ça, ensuite il me faut un outil qui est le briquet, voilà, ah. voilà le portail binésaire d'ailleurs, mais c'est pas ce que je cherchais, j'ai cherché de l'or, de l'or, des, des lingots d'or, Ah. J'ai en cherché 64. Je vais voir si avec ça. Vous allez me dire oui c'est de la triche, t'es en.. T'es en... en. Oui, c'est de la triche, oui. Je suis en, Je suis en construction, donc euh, voilà. Euh... Mais c'est... Oh là, où est-ce que je suis Très mauvaise idée. Oh, j'ai fait un portail biaiseur au bord de la faille. Alors là, là c'est option. Difficulté, facile prendre on va voir Donc, bien sûr euh, j'ai pas normalement je suis immortel mais c'est pas ça que je cherche hein Alors, option, car si n'a pas de ressources, paramètres option discussion, contrôle, facile, normal, difficile, facile. Contrôle option discussion langue dernière. Euh, comprendre la partie. Donc vu que là je suis en... Oui vous avez bien assez de triche. Je suis en... Mais je suis où là en fait Je suis très mal placé. parce que je vois pas du tout... Je pense voir des pigments, moi. Attends, mais on va faire ça. On va faire sauvegarder et quitter. Voilà. On va faire solo. Le building. Ah oui, donc à chaque fois que je change de la, de la difficulté, voilà, c'est là. Voir si tu as trouvé toujours ça marrant. cheerful mm -hmm. quite good. No, no. mm -hmm. Yeah, Alors, t'es Regardez. Bon T'es là Voilà. Ouais. Est-ce que le test va fonctionner Hein Comment il a fait pour pouvoir acheter J'essaie depuis tout à l'heure de voir si je peux avoir... Ok venez me parler des pépines d'or bon on va aller à notre endroit on endroit où c'est plus simple bouillacas des pépines poils en face de moi oh le pauvre petit il il est coincé sur une île Hop Hop là Il est coincé sur une île Attendez, on va lui donner un coup de main On va lui donner un coup de main N'inquiète pas maintenant. Mm. Allez, pigmen, accepte mon or et ne moi pas des choses. Mm. Non, pas manche, je okay. vais rien oh. en tiré. Attendez, on va, on va quand même partir, hein. Mm. Parce que le but, c'était de voir si... Euh, mmh. Je pouvais avoir de la nigerite. De la nigerite. Mmh. Mais voilà, c'est... Euh, ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Je crois que la nigerite... Oh génial Ah ouais mais là il... Là c'est un pas le faire. Je suis retombé sur un village. Ah Je sais comment j'ai crevé. Déjà... Déjà il y a ça. Ça c'est super. Euh, voilà, je voulais essayer un truc et ça n'a pas fonctionné c'est plutôt pas mal donc peut-être qu'on ira dans les airs un peu plus tard voilà c'était juste pour euh, des, vous imaginez un peu si j'avais dû faire euh, tout ça en en survie le nombre de piochants en diamant que j'aurais dû faire voilà donc c'était un petit tuto et un petit test. Bon le test c'est pas concurrent mais voilà c'est pas grave. Donc euh, voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur tous les autres soutiens. Voilà, hein. oh il y, y a deux golems de fer qui sont en train de faire des bébés là-haut. Dans... Oh là là oh là, là oh là là. Ils sont passés où mais il golems de fer. Et toi, toi, tu vas me gêner. Alors, le prochain, euh, le prochain épisode, ça sera du, parce que ce sera du, du... comment dire, ça sera du building Gabriel, parce que le survival, j'ai pas encore terminé, il faut que je faut que je prenne du temps pour pouvoir jouer, c'est un peu compliqué en ce moment parce que je me régule au niveau du sommeil, enfin vous comprenez quoi, voilà. Et donc, euh, voilà, ça sera du building Gabriel, je vais essayer de faire un jardin maraîcher avec toutes les graines, je dis bien toutes les graines qu'on peut trouver sur Minecraft. Donc, vous euh, allez dire, ouais, c'est pas facile, ouais, mais un jardin maraîcher comme ça, c'est il faut le faire par exemple il faut deux de deux de citrouille deux de pastèque une de carotte une de truc un truc de nigiri voilà quoi voilà donc si vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager sur tous les réseaux hop La pardon pour la moto hein? et sur ce je vous dis à la ah bah ben oui à a semaine prochaine pour, euh, pour des vidéos encore plus délirantes. Et ouais, parce que le 29, il y a quoi Il y a quoi Il y a quoi Il y a l'ouverture Il y a l'ouverture du deck de futur, Dragon Arc-en-Ciel et des Bad Fistain Allez, sur ce, je vous dis, je vous dis à plus et ciao tout le monde pas vraiment le temps de s'amuser Normal, on est là pour s'améliorer Pour y arriver on s'en fait sans répit C'est ça la gamme de l'académie On veut gagner On va tous montrer qui on est Ensemble on a